Bonjour à toutes et à tous, halte aux idées reçues, non, pour travailler dans le numérique, il n'est pas nécessaire d'être un geek, un garçon ou bardé de diplôme. De plus en plus de filles intègrent ces formations, le niveau bac n'est plus un prérequis absolu et l'accueil réservé aux étudiants en situation de handicap s'améliore considérablement. C'est ce que je vous propose de découvrir plus en détail auprès de mes trois invités ici sur le campus région du numérique flambe en Bonjour et bienvenue Bonjour. à tous les trois à cette conférence sur les des formations accessibles à toutes et tous au métier du numérique. Alors, je vais vous commencer par vous présenter Hélène Ribeiro. Vous êtes directrice pédagogique d'Eden School qui, à Villeurbanne, forme depuis 2017 au métier d'assistant et d'assistante, développeur et développeuse web des jeunes de moins de 18 ans, euh, puisqu'il n'existait pas jusque là de, de formation dans le digital de niveau infrabac, c'est à dire post 3 ème concernant, on, on verra ça tout à l'heure. Euh, à vos côtés, Cotin, euh, pardon, Quentin Bolache, vous êtes directeur de l'école 42 Lyon-Auvergne-Rhône-Alpes, une école de code gratuite, ouverte à toutes et tous, sans condition de diplôme. C'est la première petite sœur de l'école 42 Paris. Elle a été créée en 2017 sous l'impulsion de la région Auvergne-Rhône-Alpes pour pallier le manque de développeurs sur le territoire. Et puis enfin, Cédric Richard, vous êtes directeur associé de Signe et Formation, une école des métiers du numérique 100% LSF qui forme de jeunes sourds au métier de web designer. Signé formation a été fondée en 2012 et est résidente ici au campus euh, de la région numérique depuis 2017. Alors on va commencer par euh, aborder une question de genre, puisque vous vous attelez donc chacun à rendre les formations au numérique le plus accessible possible, mais la place des filles euh, dans les formations est encore euh, assez minoritaire. Les, les femmes ne représentent que 23% des métiers du numérique. Et encore, ça englobe euh, les fonctions en support. Euh, ça, des, ce sont des chiffres de l'INSEE et le chiffre descend même à 17% quand on, prend, euh, quand on regarde du côté de, de la programmation et du développement informatique. Alors, est-ce que les filles manquent à ces formations et comment les inciter à s'intéresser à ces, à ces métiers, à ces formations Alors oui, les filles euh, manquent énormément euh, dans ces formations. Par exemple, euh, sur les six promotions que nous avons euh, euh, chez Eden School, nous avons eu uniquement trois filles, euh, elles sont vraiment sous-représentées alors qu'elles sont tout à fait capables et elles ont tout à fait euh, les compétences pour arriver euh, à devenir de très bonnes développeuses. Alors je vais rebondir exactement sur ce que, ce que vient de dire ma collègue, en effet il y a un manque cruel de femmes euh, dans le milieu du numérique, à l'école 42, on a 11 de femmes à peu près, donc on est même en dessous des chiffres que vous, que vous décrivez, Alors en tout cas dans l'univers de la programmation directement. Euh, bien sûr, on fait tout notre possible pour les attirer vers nous, euh, au mieux de nos capacités. Et comment faire <rire> Alors, euh, chez nous, on a réussi à augmenter nos chiffres de 7 la première année à 11,5 cette année. Alors déjà, je pense sentir qu'il y a un, une forme d'engouement, en tout cas, ça, ça change un petit peu les mentalités. Aujourd'hui, de par l'évolution de la société elle-même, et puis il faut mettre en place pas mal de choses qui sont s'adressent directement à elles en fait, euh, qui les mettent en confiance sur le sujet, puisque souvent euh, on a un souci sur les questions de science ou de programmation justement on se dit mais ça c'est il y a le, le côté où on se dit c'est un métier de garçon c'est pas fait pour moi je vais pas m'y sentir bien il y a que des hommes autour en plus comment je peux y aller etc. Donc tout le principe c'est d'arriver à les mettre en confiance en créant des événements où on les réunit entre elles, en leur montrant que c'est aussi fait pour elles, que c'est tout à fait accessible et qu'elles peuvent elles aussi participer aux à, à projets numériques. Est-ce qu'il y a des, des, des spécialisations qu qui les attirent plus pour l'instant ou à l'inverse d'autres où elles manquent cruellement Comment est -ce que vous, Parce que le métier du numérique c'est large euh... En général, quand elles choisissent de travailler dans le domaine du numérique, elles vont s'orienter plutôt sur des filières de communication ou de design. Et sur la matière purement technique, en fait, elles s'autorisent peu cette orientation-là. Mais c'est pas uniquement lié au domaine du numérique. Hein. Dans, dans l'ingénierie, on, on retrouve exactement la même problématique. Elles vont plutôt sur des biotechnologies plutôt que sur les sciences pures. Euh, en fait, je pense que la, il faut que ces jeunes puissent s'identifier en fait à des personnalités et pas nécessairement Marie Curie ou Claudine Nurie qui sont, je dirais, très haut niveau de, de compétences, mais vraiment des ingénieureux ou des développeuses euh, du quotidien. Euh, et il faut qu'elles puissent s'identifier à ces personnalités-là. Et, euh, et surtout, il euh, y a aussi un travail à faire vraiment en amont dès le plus jeune âge, euh, c'est-à-dire dès la maternelle, euh, inciter vraiment les filles à travailler participer à des ateliers euh, animés par des femmes et des ateliers euh, purement techniques. Parce qu'en fait, le, la problématique, euh, pour s'engager dans une orientation, quand, que, que l'on soit fille ou garçon, qui va s'orienter soit pour un garçon dans un métier dit de fille ou une fille dans un métier dit de garçon, il faut qu'en fait, les jeunes puissent s'identifier et avoir des figures euh, euh, qui puissent les représenter. Et parmi celles qui sont déjà dans, présentes dans vos, dans vos formations, vous diriez que ça modifie en, en quoi le, le groupe, ou, ou peut-être pas du tout, hein peut-être que ça, ça ne le modifie pas. Qu'est-ce qu'elles apportent, en, en clair alors au niveau de la formation, nous on s'est rendu compte quand même qu'au niveau de la pratique du développement, elles étaient très perfectionnistes. Euh, vraiment le souci du détail et le souci de, de quelque chose de joli et de propre. Euh, alors je ne sais pas si c'est le cas dans les autres formations, mais c'est vrai que chez nous, le, alors on n'a pas beaucoup de filles à 3 sur 6 promotions, ça fait pas beaucoup, mais c'est vrai que le peu qu'on a... De, de filles qui sont chez nous euh, euh, ont ces qualités-là et euh, et puis je, je dirais aussi dans la, de, au niveau de, de, du côté humain euh, elles apportent je trouve um, de la médiation c'est à dire que quand il y a des problématiques euh, parce que bon nous c'est des ados donc euh, avec les hormones ça un peu <rire> euh, et, euh, et c'est vrai qu'elles apportent ce côté de, de médiation euh, et de pour apaiser un petit peu les, les tensions qui peut y avoir est-ce que c'est un constat que vous faites aussi, Cédric Richard, dans les formations, puisque bien évidemment elles sont oui, oui. mixtes, est-ce que vous avez? Oui, absolument. Euh, effectivement, nous, sur le public que nous accueillons, notamment cette année, alors on est assez content puisqu'on a 33 de femmes. Donc euh, voilà, on, <rire> on, on, on s'autoconcrature, n'est-ce pas Mais euh, oui, absolument, nous, après au-delà de, de la question de la, de la surdité, on va travailler justement bah, sur la question des, des femmes, les, bah, des personnes issues de quartiers prioritaires, etc. Donc essayer de répondre aux mêmes problématiques finalement que les autres, les autres écoles. Alors on va rester avec vous sur, sur la question de, de, du handicap et comment rompre la barrière. Vous avez déclaré, c'était il, il y a assez peu de temps, à l'AFP, euh, les sourds appréhendent le monde visuellement et grâce à la structure de la langue des signes. Leur pensée, leur syntaxe est visuelle en 3D, elle n'est pas linéaire, comme celle des entendants. Alors, est-ce à dire que les métiers euh, du numérique euh, sont particulièrement appropriés à, à ce, ce public sourd et malentendant avec lequel vous, vous travaillez Oui, absolument. Donc, euh, comme, euh, comme nous le disions, c'est sur la, la structure de la langue des signes. Cette pensée visuelle fait qu'assez naturellement, les, les personnes sourdes sont, euh, sont douées pour euh, les arts graphiques et la conceptualisation. Euh, et ça, c'est quelque chose qui est à noter, parce qu'ils passent cette étape euh, des entendants où nous, on va déconstruire une pensée pour la projeter en image. Les personnes sourdes, eux, ont l'image directement. Donc, ce qui est assez pratique dans ces, dans ces métiers. Et que, du coup, comment ça se passe concrètement les, les cours Donc, c'est bilingue, hein, français, euh, LSF. Comment ça se passe Les cours sont mixtes sont, euh... Alors, pour euh, intégrer nos cours, mmh. il faut euh, pratiquer la langue des signes, mmh. puisque nous, pour. Euh, Parler de la question de la formation des personnes sourdes, on, est, on a passé l'étape du handicap et on a cette approche linguistique, c'est-à-dire que la formation, tous les contenus de formation sont pensés directement en langue des signes et sont dispensés directement aussi en langue des signes, ce qui permet justement aux élèves de plus se confronter aux barrières qu'ils peuvent rencontrer dans d'autres dispositifs et ça va les mettre dans le confort et leur permettre justement de travailler sur l'apprentissage du métier. Et puis également, euh, le rapport aux Français, c'est lorsqu'on les accompagne euh, de manière très opérationnelle dans l'entreprise, où effectivement, ils vont, euh, ils vont être confrontés aux Français, enfin, ils le sont de toute façon euh, toute l'année, mais en ayant cette approche depuis leur langue, en fait, ça rend les choses beaucoup plus faciles. Et les formations précises que vous que vous proposez, donc c'est il s'agit de web designers, exactement, euh, qui vont se spécialiser, euh, ils peuvent se spécialiser soit sur la partie euh, qu'on appelle UX, UI design, donc plutôt la conception de, de sites web du côté euh, visuel, euh, chartes graphiques, etc. Et une deuxième option qui est du, de la pure programmation, développement web. Et on va avoir des, des des élèves qui font les deux, voilà, qui veulent être très très complets. Donc on leur permet de pouvoir travailler sur les deux dimensions. Et vous parliez tout à l'heure de l'entrée en entreprise. Comment ça se passe, la transition entre votre école Vous les accompagnez, donc, euh, au début, vous les suivez. Parce que j'imagine que c'est pas si simple de Alors, c'est pas statut. simple pour les entreprises. Donc, du coup, en fait, c'est surtout les, les entreprises qu'on va accompagner. Enfin, on dit de manière assez, assez rigolote, parce que souvent, dans la rencontre, les personnes sourdes ont l'habitude, de toute façon, de rencontrer des gens qui, euh, qui ne parlent pas leur langue et qui ont des difficultés à communiquer avec elles. Donc, les personnes sourdes, elles, assez naturellement, mettent en place des stratégies. Et dans les entreprises, souvent la première question, c'est euh, les entreprises euh, dans la grande majorité, enfin chez nous, jouent le jeu sont très enthousiastes donc ça c'est c'est plutôt pas mal euh, mais du coup c'est dire ben voilà comment on va communiquer avec euh, avec le stagiaire et du coup nous on propose l'accompagnement en s'appuyant notamment aussi sur les dispositifs de la Gfip notamment et on va les accompagner en organisant des sensibilisations euh, qu'est-ce qu'une personne sourde comment elle communique et puis aussi tout au long de la période en entreprise c'est la mise à disposition d'interprètes ou alors préconiser des outils de communication et ça, c'est plutôt voilà, la rencontre entre euh, le stagiaire et son employeur. Parce que la personne sourde, elle se connaît et elle peut avoir des modes de communication préférentiels. Et c'est elle qui va indiquer à l'entreprise voilà, ce qu'elle préfère plutôt utiliser comme mode de communication. Et nous, on est toujours en appui derrière pour, euh, bah, pour que tout se passe bien et qu'à la fin, euh, mm -hmm. on débouche sur une embauche. Et justement, on débouche facilement sur une embauche. Vos étudiants, euh Galère à trouver du travail ou ça se fait oh, galère, pas plus que <rire> pas plus que les autres. Hein, J'ai envie de dire, je dirais que c'est euh, le la, la, décrocher, décrocher le job, c'est toujours quand même. Euh c'est pas si facile que ça. Donc, en tout cas, nous, on va les accompagner. Aujourd'hui, on a quand même pas mal de sorties positives. Le point sur lequel on travaille, c'est la localisation de nos, nos étudiants, puisqu'on est la seule école en France à le faire. Donc, du coup, on a des, des élèves qui viennent de toute la France, et va se poser la question de la mobilité. Et du coup, nous, c'est comment on les accompagne aussi après à trouver euh, ben, un job dans leur région d'origine. D'accord. Mais de manière générale, euh, les, euh, les les périodes dans, euh, d'études chez nous se, se transforment plutôt pas mal en job. L'année dernière, on était à plus de 50 d'embauches. De, et je reprends au début de la chaîne, c'est-à-dire ceux qui postulent à votre formation. Vous recevez beaucoup de demandes. Vous avez... En gros, la, la sélection est très sélective ou pas pour rentrer Alors euh, oui et non. Euh, nous, on travaille sur des petits groupes, hein, une quinzaine, euh, quinzaine d'étudiants par, euh, par promotion. Euh, donc sans condition de, de diplôme à l'entrée parce que ça, ça serait vraiment trop, trop pénalisant. Euh, et va se poser justement, je reviens, à la question de la mobilité. Donc on a beaucoup de, de demandes, on a beaucoup de personnes qui sont intéressées. Après reste les questions pratiques de, de, de se déplacer d'un bout à l'autre de la France pendant un an. Et là, c'est là-dessus qu'on travaille justement sur la mobilité, comment on, euh, les aider à trouver un appart et puis aussi à vivre pendant un an. Euh, et ça, ça fait partie des projets que nous avons pour la suite, c'est comment on va pouvoir s'implanter au plus proche de notre public dans les, les mois à venir. D'accord, très bien. Vous parlez de, de formation sans diplôme. On, on va élargir encore ce sujet, et continuer à en parler, puisqu'effectivement, pour euh, travailler dans les métiers du numérique, il n'est pas nécessaire d'avoir un diplôme, en tout cas pas pour rentrer dans les formations euh, que vous proposez, notamment euh, l'école 42 Lyon-Auvergne-Rhône-Alpes. Je vous propose tout de suite de découvrir le parcours assez atypique et significatif hein, des étudiants de, de l'école 42. Euh, de, de la région avec euh, le portrait de Camille Coteau. Donc Camille, ce qui, ce qui m'intéresserait c'est de connaître ton parcours avant que tu arrives à, à l'école 42 parce que tu n'étais pas, pas destiné à, à travailler dans le numérique et tu as un parcours assez atypique. Donc comment ça mmh, Effectivement, je n'étais pas destinée euh, au numérique puisque j'ai commencé par une licence euh, technique de commercialisation et ensuite j'ai été fait une licence euh, donc orientée euh, culture plutôt donc euh, rien à voir, c'est en partant à l'étranger un an que euh, j'ai découvert en fait ce que c'était l'informatique puisque j'ai rencontré beaucoup de développeurs qui m'ont poussé à, à découvrir ce que c'était puisque je pensais que c'était vraiment euh, plutôt scientifique, etc. Alors que moi j'étais partie dans, le, dans la culture euh, et euh, le commerce. D'accord, Camille okay, on continue pour savoir ce, que, ce qui t'a poussé à venir à Lyon parce que tu n'étais pas à Lyon euh, au départ, qu'est-ce qui t'a poussé à venir à l'école 42 mmh. Alors euh, moi je suis de Clermont-Ferrand à la base et euh, je suis venue à Lyon, parce que déjà c'était pas très loin, c'est une grande ville où il y a plein d'opportunités. Et euh, donc voilà, je suis venue exprès pour passer les tests de la piscine euh, en octobre. Et donc là, j'ai commencé il y a un mois. Et qu'est-ce qui fait que tu as choisi l'école 42 Parce que c'est assez spécifique euh, quand même. Euh, je suis pas... Je n'aime pas forcément l'école traditionnelle, le modèle euh, qu'on connaît tous. Et euh, effectivement, quand je me suis renseignée, c'est vraiment une école qui me correspond euh, totalement. L'apprentissage, l'échange de connaissances, c'est vraiment ce que je recherchais en fait, d'être libre. Et du coup, comment ça se passe, une journée typique ici à l'école euh, bah On arrive, on discute, on dit bonjour, on se met à son poste de travail, on commence à travailler. Si on a un problème, on vient demander aux personnes qui sont autour de nous, on va manger tous ensemble on fait nos petits projets, ensuite on se fait corriger, donc il y a encore un échange de, de connaissances, parce qu'en plus on a tous des, euh, des niveaux euh, différents, donc il y a des personnes qui avancent plus vite, on, se co on corrige aussi des années euh, précédentes, donc en fait euh, voilà, on a plein de choses à apprendre, c'est ouais, top. Et es déjà, finalement tu es encore à l'école, mais est-ce que c'est déjà une façon d'être au travail, comme tu as l'air de dire que c'est un peu une transition pour accéder assez vite au, au marché du travail, et mmh. que c'est déjà plus vraiment l'école, comment tu, tu vois ça Oui, un petit peu, parce que c'est nous qui allons chercher l'information on ne nous donne pas l'information et on fait des projets plus concrets qui pourront nous servir euh, ben, dans la vie active. Euh, ça pourrait être des projets qu'une entreprise pourrait nous euh, nous donner à faire, ou, euh, donc c'est vrai que c'est c'est quand même mieux. Sur le fait qu'il y, qu y a pour l'instant peu de filles, comment est-ce que tu te sens dans, dans le groupe Parce qu'effectivement les filles sont minoritaires pour l'instant. Mmh. Euh, moi je me sens bien. Euh, tout le monde s'entraide euh, que ce soit une fille un garçon. Euh, mais euh, je trouve que c'est important de de pousser les, les filles justement à venir dans ce genre de formation puisque c'est vrai que moi aussi à la base, j'assimilais l'homme à l'informatique ou plutôt l'informatique à l'homme et en fait, pas du tout, c'est donné à tout le monde. Il suffit juste d'être intéressé et c'est un monde passionnant, que ce soit pour les filles ou les garçons. Alors voilà, donc on a, on a pu rencontrer euh, Camille c'était c'était tout à l'heure euh, sur ce campus. Euh, justement, euh, avec vous, euh, M. Bolache, Quentin Bolache, quels autres types euh, d'étudiants sont présents dans votre école 42 Est-ce que euh, Camille est vraiment représentative de tout le monde ou est-ce que chaque profil est très atypique, justement Alors, le principe de 42, principalement, c'est d'être ouvert à toutes et tous, sans condition d'âge, sans condition de diplôme, si ce n'est si vous êtes mineur, d'avoir le bac pour ne pas qu'on vous retire du lycée ou du collège un peu trop tôt, euh, si vous le souhaitez. Donc ça nous amène à beaucoup de gens qui, sont dans, qui arrivent dans un univers qu'ils ne connaissent pas forcément, ou qu'ils souhaitent découvrir, et on a énormément de reconversions là-dedans. Donc par exemple, moi-même, avant, je travaillais plutôt dans le cinéma, je connais des étudiants qui travaillaient dans le droit, qui travaillaient dans la musique, donc des domaines artistiques par exemple, mais aussi le droit qui est à l'opposé total. Ce que j'essaie de dire, c'est qu'en fait, on a une hétérogénéité euh, énorme des profils qui s'intéressent au numérique. Je crois que ça tient à plusieurs raisons. et L'une des principales étant qu'en fait, le numérique est partout. Donc euh, le numérique, on le retrouve par exemple dans l'art, on le retrouve par exemple dans, euh, bah, dans le droit. On va le retrouver dans énormément euh, de secteurs, de métiers. Et donc on peut lier le numérique à beaucoup de choses qui sont une autre vocation à la base. Du coup, les profils sont forcément très variés, très différents, viennent de tas d'endroits différents. On n'a pas que des gens qui viennent que de la région d'ailleurs. On a des gens qui viennent de la France entière, on a des internationaux. On a quelques filles, encore ce problème. Beaucoup de garçons, euh, mais on a personnes de tout âge. On a une formation spéciale sur les, euh, ce qu'on appelle les seniors. Donc, ils sont des, des quinquagénaires qui étaient à Pôle emploi, qui, qui souhaitent aussi euh, retourner au travail, qui fonctionnent très bien. Et on arrive à faire fonctionner tout ce petit monde ensemble avec des gens qui sont plus âgés, moins âgés, etc., qui se découvrent, qui se rencontrent. Et, et sur quel critère finalement, ils rentrent dans l'école Puisqu'il n'y en a pas, il y a, il y a un moment où ils se retrouvent tous, qui s'appelle la, la piscine. Qu comment ça se passe, ce moment-là Puisque c'est ouvert à tous, mais tout le monde n'y est pas, donc... Alors, euh, très brièvement, parce que je pourrais en parler des heures, euh... <rire> On a un processus de candidature qui est assez précis. Donc tout se passe sur un site web à la base. Vous vous inscrivez dessus, vous faites des jeux, qui sont des, des petits jeux de logique, etc. Enfin, c'est plus amusant que difficile. Euh, une fois que vous passez ces jeux, euh, vous avez une réunion d'information à laquelle il faut participer. Alors cette année, en ligne, étant donné le contexte. Euh, et Cette réunion d'information est suivie, donc, si vous le souhaitez, si la réunion vous a accroché, euh, d'une piscine. Une piscine, c'est quoi C'est 28 jours, non-stop, d'immersion totale, d'où le nom, piscine, dans l'univers du code. C'est accessible à tous, hein, ce n'est pas quelque chose qui est fait spécialement pour les personnes qui ont déjà codé. D'ailleurs, j'ai même envie de dire que nous, on essaie d'apprendre aux gens d'une autre manière que celle qui a déjà été faite plus traditionnellement parfois. Donc, il y a même de temps en temps que ne pas avoir de base en code est un plus pour certaines personnes. Ça existe. Il y a des personnes qui n'ont pas de base en code qui intègrent votre... Ah bah, J'en suis le premier vous exemple. En... <rire> euh, J'ai intégré l'école 42 en 2013 et je n'avais aucune base en code, quelle qu'elle soit. Euh, J'ai fait partie de la première promotion et euh, des, des, des profils comme le mien, on en rencontre beaucoup. Dans l'hétérogénéité que je décrivais tout à l'heure, bien sûr. Euh, cette piscine, c'est 28 jours de test. Et, alors, je ne peux pas vous dévoiler les critères exacts, puisqu'on en fait un grand mystère. Ça fait partie du, du jeu pour <rire> nous, quand on accueille nos candidats. Euh, mais je peux vous dire qu'on va juger des choses aussi différentes que le niveau technique, bien entendu. Euh, l'assiduité, pas forcément l'assiduité elle-même, mais le fait d'aller jusqu'au bout, en tout cas, on va dire la ténacité, euh, la sociabilité avec les autres, puisque comme on est dans un système très communautaire, on a besoin que les gens puissent communiquer. Voilà, ce sont des exemples parmi d'autres. Parce que c'est une école sans professeur, donc effectivement, le fait de travailler ensemble est fondamental. Primordial, exactement. Donc oui, nous n'avons pas de professeur, le principe est que les étudiants... Euh travaillent avec un outil qui se nomme l'intranet, sur lequel ils ont des projets, ils ont une espèce d'arbre, tout est gamifié, donc c'est un espèce d'arbre comme dans un jeu vidéo, ils doivent gagner des niveaux avec des points d'expérience. Le principe est donc de dire qu'à travers cet intranet, ils ont des sujets, des projets à réaliser, qui leur débloquent les niveaux suivants, et lorsqu'ils lorsqu choisissent certains projets, ça leur ouvre, comme dans un arbre, donc de nouvelles branches pour choisir des spécialisations, par exemple, etc. Euh, le fait qu'il n'y ait pas de professeur, du coup, fait qu'il n'y a pas de référentiel sachant. Et ce qui est très intéressant dans le travail qu'on fait, c'est de dire qu'en fait, notamment dans le, ce métier-là hein, du numérique particulier qu'est le développement informatique, toutes les réponses sont sur Internet, toutes les réponses sont dans la communauté, le voisin de droite, le voisin de gauche. Donc en fait, ce que font les gens, c'est qu'ils arrivent chez nous en parfaite autonomie. Il n'y a pas d'obligation d'horaire, de cours, etc. Hein, bien sûr, ils viennent lorsqu'ils le souhaitent. L'école est ouverte 24 h sur 24. Et puis, ils travaillent avec leurs collègues. Et quand ils ont un problème, ils vont voir un collègue, ils vont échanger. Ils vont aussi donc, apprendre à discuter, à se confronter, puisqu'ils doivent se corriger entre eux. Ils doivent s'évaluer sur leurs projets entre eux. Il n'y a pas un professeur, à un qui dira que cela est bien ou mauvais. Il n'y aura que du débat entre les étudiants pour pouvoir avoir, avoir ce que, une note finale, on va dire, à leur projet. Cette forme de savoir-être qui aussi euh, s'apprend à, euh, à, à l'école 42, est-ce qu'elle est aussi très valorisée par les entreprises Ensuite, est-ce que c'est quelque chose qu'ils recherchent Parce que vous... Alors bien entendu, le, le, le travail qu'on fait là-dessus est notamment pour valoriser euh, nos étudiants pré-entreprise. Euh, alors le, le, le but ultime étant que les étudiants aient travaillé en équipe et aient euh, pu euh, acquérir des compétences, on va dire des soft skills, qui leur permettent d'évoluer correctement l'entreprise par la suite. Vous hochiez vous la tête, oui. Hélène Rivaux, ça a l'air de, de vous parler. Oui, vous oui, parce que les entreprises en fait, recherchent le, le, des savoir-être, et en particulier les 4 C, dont la communication, le travail en collaboration en équipe, l'esprit critique, et j'oublie toujours le dernier, qui est créativité. Voilà. <rire> <rire> euh, donc les, les entreprises recherchent effectivement les, les, ces, ces, ces compétences-là, ces compétences transversales, dont le, la, la collaboration et le, le travail en équipe. Et vous aussi, Cédric Richard, vous avez l'air de... Absolument, ouais. fait... oui, je, je suis entièrement d'accord <rire> avec ses propos, oui, absolument. Euh, on va en venir à, à l'Eden School, puisque vous faites donc place aux jeunes, avec cette école qui accueille des, des moins de 18 ans, qui sont, alors, qui, qui sont là après la troisième, je ne sais pas s'il faut ou non qu'ils aient validé un brevet vous, vous nous le direz. Euh, mais du coup, qui, qui accueillez-vous finalement dans, dans cette école J'imagine aussi qu'il y a une grande hétérogénéité des des étudiants Des ou... parcours, effectivement. Euh, en fait, euh, les élèves n'ont qu'un seul point commun, c'est la motivation pour le code. Voilà, c'est tout. On regarde uniquement ça, on ne regarde pas les notes, on ne regarde pas du tout. Alors, effectivement, le brevet, c'est pour les élèves qui viennent du hors contrat pour uh, valider. Euh, voilà. Mais ensuite, euh, qu'ils aient validé ou pas le, le brevet, ce n'est pas, pas un problème, on ne regarde pas du tout les, les notes. On regarde le parcours euh, pour pouvoir après mieux accompagner, mieux, mieux accompagner les élèves. Et ils sont donc nombreux à venir toquer à votre porte pour pouvoir. Alors c'est une école qui n'est pas encore très connue, oui. mais on a quand même, en gros on arrive à, sur une quarantaine de jeunes qui postulent chez nous. Le maximum c'est 20, mais on n'a jamais atteint les 20 parce qu'en fait, on n'est pas du tout dans un modèle de sélection, mais un modèle de recrutement. Euh, C'est-à-dire que euh, la sélection se passe en gros sur euh, trois semaines un mois. Euh, comme 42, il y a d'abord une première phase de test en ligne avec des jeux de logique et, et une première découverte du code. Et puis ensuite, les élèves sont euh, sont invités euh, à passer une journée de pré-recrutement. Donc là, on refait passer des petits tests de logique, mais il ne faut pas nécessairement être fort en maths. Hein, on regarde mmh. pas du tout le côté maths, mais c'est vraiment la logique. On peut être euh, littéraire et avoir une très bonne logique. Euh, ensuite il y a un test de motivation à suivre une formation euh, scolaire et puis euh, les élèves démarrent une, euh, un projet qu'ils vont devoir faire pendant 15 jours à la maison, donc on leur donne tous les tutos donc euh, les élèves peut très enfin, les futurs élèves, euh, les postulants et postulantes euh, euh, peuvent très bien ne pas du tout connaître le code et euh, mais finalement euh, à travers ce processus là arriver à à créer une page, euh, on leur donne une maquette avec tous les tutos et donc ils ont 15 jours pour le faire à la maison et ils reviennent nous le présenter au bout des 15 jours. Et euh, là, ce qu'on regarde surtout, c'est pas nécessairement le rendu, mais ce qu'on va regarder, c'est euh, euh, combien de temps le jeune a passé ou la jeune a passé euh, à faire euh, euh, le projet. Parce que chez nous, c'est 22 heures de code par semaine, donc si le jeune ou la jeune a passé 5 heures dessus et dit euh, « bon voilà, ça oui. m'a plus moyen », c'est sûr que voilà, de, de lui-même ou d'elle-même, euh, il ou elle va se rendre compte que… Euh, Finalement, le code s'est pas fait, s'est pas fait pouler. Donc, petit à petit, au fil de, du recrutement, les jeunes découvrent. Euh euh, les tâches à effectuer et euh, d'eux-mêmes euh, savent euh, si oui ou non, euh, ils veulent continuer ou pas. Et la dernière partie de, de, du recrutement, c'est euh, un entretien avec les familles ou les responsables euh, des jeunes, puisque c'est des mineurs. Euh, et là, on refait tout le parcours scolaire euh, sans regarder toujours par les notes, mais ce qu'on regarde, c'est surtout comment la scolarité a été vécue pour pouvoir au mieux accompagner euh, les élèves dès la rentrée pour que les professeurs, par exemple, puissent mettre en place une pédagogie différenciée en fonction, par par exemple, si on a un élève avec un trouble des apprentissages, un autre qui n'a aucune difficulté, un autre qui va s'ennuyer. Enfin, ça, ça permet déjà, dès la rentrée, de pouvoir mettre en place des choses qui, sont, qui correspondent à chaque élève. Et ensuite, la durée des parcours que vous proposez. Alors, J'ai compris qu'à l'école 42, euh, on prend le temps qu'on veut, qu'on peut, pour, pour arriver à, à passer toutes les étapes dont vous parliez. Comment ça se passe euh, de votre côté à l'Eden School et puis euh, ensuite, Cédric Richard Alors, Chez Eden School, la formation se fait en deux ans. Et il y a possibilité de faire une troisième année euh, si, euh, euh, malgré l'implication, le ou la jeune euh, euh, n'est pas arrivé euh, à, à valider toutes les compétences de première année. Et il y a un petit examen en fin de première année pour euh, justement valider euh, ou pas euh, ce, ce premier niveau. Euh, mais voilà, le, globalement, la majorité des élèves font la formation en deux ans. Très bien, de votre côté, Cédric Richard Et chez Ciné Formation de 10 à 20 mois mmh. euh, selon quand, euh, que l'élève choisisse le parcours complet ou pas. Ça, ça veut dire aussi que c'est des parcours un peu comme justement l'école 42, modulables dans le temps où il faut tant de temps pour réaliser telle chose ou acquérir telle compétence ou euh... Euh... En fait, le, le, chaque apprenant a un rythme d'apprentissage différent. Donc euh, après, c'est sûr qu'on ne va pas garder un élève pendant quatre ans. Mmh. Mais, euh, mais globalement, on laisse le temps aux jeunes de, de pouvoir euh, prendre le temps d'acquérir. Et il y en a d'autres qui... Qui acquièrent les, les compétences assez rapidement et donc euh, on va les faire, euh, on va leur faire faire par exemple des projets personnels ou euh, des projets euh, travailler sur des projets clients euh, davantage par rapport à d'autres jeunes puisqu puisque nos élèves travaillent sur des projets euh, clients. Euh, donc on s'adapte en fait au rythme euh, d'apprentissage des élèves. D'accord. Et pour le. Quand ils arrivent sur le marché de l'emploi, donc pareil, je vais poser la question aux autres, mais est-ce qu'ils trouvent assez facilement de l'emploi ou est -ce parce que c'est des profils peu atypiques, donc peut-être qu'ils sont aussi très recherchés, ou au contraire pas encore assez connus, comme vous disiez tout Alors, à l'heure. Alors pour, pour l'instant, c'est vrai que le, notre formation n'est pas encore euh, reconnue et validée, on est en train de déposer mmh. le, le titre pro. Euh, c'est vrai que quand on a ouvert Eden School, la majorité des élèves se voyaient bien dans le monde du travail. Et en fait, au fil des deux années, ils ont repris goût aux, aux études. Donc, euh, ils ont tous continué euh, dans les études, sauf euh, des élèves qui ont fait de l'alternance. Donc, s'ils si, si sont le, sur le marché de l'emploi, c'est euh, via euh, l'alternance. Euh, et donc là, c'est vrai que c'est des profils qui sont assez intéressants, puisqu'ils ont déjà deux ans de code derrière eux. Donc, ils s'inscrivent sur des formations de niveau 5. Donc, c'est un niveau Bac plus 2, euh, des titres pro euh, toujours en développement ou ils peuvent se réorienter aussi sur du design ou euh, il y en a qui sont partis sur des formations euh tout autre, du cinéma, enfin voilà. Et, euh, mais en tout cas, c'est des profils qui seront recherchés parce que, euh, justement, ils ont déjà ces deux ans de travail. Et comme on travaille un petit peu comme dans une entreprise, c'est une école-entreprise, des end schools, donc c'est des profils qui sont intéressants parce qu'il y a à la fois euh, les savoir-faire et les savoirs euh, euh, académiques, puisqu'on continue chez nous le français, le maths, histoire géo et aussi l'enseignement humain qui est une part à part de... Euh, qui est une part à, à part de la, de, de, des apprentissages. Et puis, il y, y a aussi euh, tout le côté technique qui est intéressant. Très bien. Et vous, vous diriez euh, chacun que ce sont euh, des métiers qui sont valorisés. Alors, cette fois, on va parler du salaire, mais je ne sais pas si c'est facile à, à, à regarder, à observer euh, parce que souvent, voilà, dans ces métiers-là, on, on est bardé de diplômes, euh, et vous démontrez que c'est pas nécessaire, même s'il euh, y a des gens très, déjà très diplômés qui, qui intègrent notamment euh, l'école 42. Euh, comment ça se passe sur le, de ce point de vue-là, financier Est-ce qu'on commence petit, ou est-ce que déjà, dans ces métiers-là, du numérique, finalement, on s'en sort bien dès le départ, dès la sortie de la formation Plutôt 42, parce que nous, c'est vrai, ils ne vont pas trop sur le marché mais du travail. Oui, donc, c'est ce des salaires d'alternants. Hein, S'ils oui. ont des salaires, c'est des salaires d'alternants. Oui. Et puis, après, ils continuent, finalement. Et Et ils continuent, certains continue. chez 42, d'ailleurs. Ah, Ça, c'est super. Ouais. <rire> euh, alors, rapidement, sur l'employabilité dont vous parliez, on a des excellents taux d'employabilité. Euh, on sait que... Je vais revenir sur ce que vous disiez avant, sur le, la durée. En effet, chacun va à son rythme. On a quand même calibré le cursus pour qu'il dure en moyenne trois ans. Voilà, donc ça c'est un objectif à se donner. Pourquoi je donne cette information Parce que très peu de nos étudiants finalement font les 3 ans. Pour la simple raison que la façon dont on a structuré notre parcours pédagogique, c'est qu'au bout d'un an à peu près, euh, nos étudiants ont terminé ce qui s'appelle le tronc commun, donc c'est une, une base, un socle on va dire solide en programmation, et ils doivent faire un stage dans une entreprise. À la suite de ce stage, on a euh, 75 à 80% des entreprises qui proposent un contrat CDI ou non, à nos étudiants pour continuer de travailler dans l'entreprise. Sur ces 80% d'étudiants à qui c'est proposé, la moitié d'entre eux euh, refusent pour continuer. C'est là où je rejoins euh, mmh. euh, donc, euh, ma collègue <rire> sur le fait que nos étudiants euh, reprennent goût aussi aux études, parfois, et, et aiment continuer et rester à l'école dans aussi le, concon, le cocon qu'on a créé pour eux. Euh, donc, euh, je ne suis pas sûr de répondre à votre question exactement. Non, non, non vous <rire> étiez sur les, les salaires à la sortie, mais c'est une amorce de... de, de Alors, de... je vais vous dire, pour nous, notre avis, c'est chacun. Hmm. Ça dépend vraiment de chacun, de ce qui est recherché, de la spécialité qui est recherchée aussi. On fait une, quand même une formation assez généraliste. Les gens peuvent se spécialiser dans ce qu'ils souhaitent. On ne peut pas vous donner un taux moyen de hmm. ce qui se fait dans le numérique. Les métiers du développement sont quand même relativement bien rémunérés. Euh, ça, on le sait. Euh, simplement, voilà, qu'un développeur web sera pas aussi bien rémunéré qu'un développeur embarqué ou software, ou etc. etc. Très bien. Je ne sais pas si vous voulez y rajouter quelque chose, Cédric Richard bah, Absolument. C'est vrai que sur la, la question de la rémunération, est, on est sur un secteur euh, qui qui est très large en fonction déjà bah, de la taille de l'entreprise, du parcours de, euh, du postulant à, à, à l'embauche. Et c'est vrai qu'on a une fourchette de, de rémunération qui est très, très large et qui voilà qui comprend un, un tas de un tas de, de points d'appréciation d'appréciation. Euh, euh, qui serait quasiment individualisé. Et après, comme le disait Quentin, c'est aussi bah, le, le candidat et euh, sa force de persuasion, ou comment il va, il va arri arriver à se vendre. Donc, c'est vrai que euh, voilà, la question de la rémunération, elle n'est pas, pas si simple à, à traiter. Très bien. En tout cas, merci à vous trois d'avoir démontré qu'il n'était pas nécessairement besoin d'être ingénieur ou d'être diplômé d'une grande école et bardé de diplômes pour travailler dans les métiers du numérique. Il y a tout un champ de, de possibles qui s'ouvre à, à vous qui nous écoutez. Je rappelle que l'école 42 Auvergne-Rhône-Alpes, signe et formation sont présents sur le campus de la région numérique qui vient d'ouvrir ses portes en ce début d'année 2021, ici à Charbonnières-les-Bains, que par ailleurs ce campus labellise de très nombreuses autres formations sur le territoire de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Vous pouvez retrouver tout cela sur le site internet dédié à la rubrique formation. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Au revoir. Merci, Merci à vous. À vous pour Merci vous. Merci. Merci à vous.